Salut salut, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo qui fait suite à la première vidéo que j'avais fait sur la routine soins et hygiène avec des produits bruts, bio et pas chers et je reviens cette fois-ci comme promis pour faire la partie cheveux et pour cette vidéo encore une fois vous aurez besoin uniquement de 4 produits que vous pouvez acheter en magasin, que vous pouvez trouver dans votre cuisine et qui sont à peu de choses près ceux dont j'ai déjà parlé dans l'autre vidéo d'ailleurs que je vous mets dans le petit i juste là, si vous ne l'avez pas vu et donc un peu sur le même principe que pour le corps, vous aurez besoin essentiellement d'un produit lavant, d'un produit hydratant, d'un produit nourrissant pour sceller l'hydratation et empêcher que l'eau s'en aille, et de vinaigre de cidre parce que ça, ça guérit à peu près tout ce que vous voulez et c'est magique. Alors il faut savoir que à peu près tous les shampoings du commerce... Y compris une grande partie des marques bio contiennent des tensioactifs qui sont assez agressifs pour vos cheveux. Il y en a aussi beaucoup qui contiennent des silicones, des produits qui vont un peu masquer certaines problématiques du cheveu mais qui vont pas les traiter. Alors je suis pas du tout une pro des cosmétiques, hein. je vous livre ici les choses que j'ai apprises en faisant mes propres recherches et voilà. Et en fait il faut savoir que quand vous allez abandonner les shampoings classiques, vous avez de grandes chances suivant votre type de cheveux et ce que vous utilisiez avant, euh, d'avoir des cheveux qui vont être moins beaux, qui vont ressembler à de la paille. C'est un peu une transition obligée pour euh, passer vers le naturel, mais normalement vous allez quand même y gagner euh, pas mal de choses. Par exemple, souvent les tensioactifs euh, trop agressifs, bah, ça provoque des pellicules, des irritations. D'ailleurs, les shampoings anti contiennent ces mêmes tensioactifs, donc euh, ça décape à fond pour retirer les pellicules euh, jusqu'elles sont sur le dessus, mais comme ça décape votre cuir chevelu, et ben il reproduit des pellicules parce qu'il est agressé. Pareil pour les problématiques de cheveux gras comme le sébum, c'est quelque chose qui protège le cheveu. Si vous agressez votre cuir chevelu, bah, il va encore plus regresser. Et donc moi, c'est vrai que le passage au naturel a eu pas mal d'impact positif sur mes cheveux. Déjà je vois que j'ai beaucoup plus de volume, alors j'ai pas énormément de volume de base dans mes cheveux mais j'en avais encore moins avant. J'ai quasiment plus de fourches. Euh, je coupe mes cheveux de temps en temps euh, histoire d'eux mais euh, honnêtement euh, j'ai quasiment plus de fourches. enfin ils sont nickel. Avant je lavais mes cheveux un jour sur deux, maintenant j'en suis à... ils sont gras au bout de 3-4 jours. Ce qui est quand même vachement bien par rapport à avant, j'avais les cheveux plutôt très gras avec des pellicules, aujourd'hui j'ai quasiment plus de pellicules, j'ai plus de problèmes d'irritation. Et puis en plus, j'utilise pas de produits nocifs, euh, ni pour la santé, ni pour l'environnement. Et par-dessus tout ça, ça me coûte même moins cher que les shampoings que j'utilisais avant. Donc la première option qui est la plus simple pour passer à quelque chose de plus naturel, c'est d'utiliser des shampoings dits euh, « clean ». Alors il y a un groupe Facebook euh, que je vous mettrai en barre d'infos, où moi je suis allée pêcher beaucoup d'infos, notamment dans leurs fichiers. Euh, ils ont toute une liste de marques qu'ils ont analysées et qui ont des compositions « clean ». Donc je vous encourage à aller la voir. Moi, il y a un moment j'utilisais... Celui-là de la marque Veleda. Alors Veleda en général, c'est une marque assez clean pour pas mal de choses. Et la petite astuce, c'est que je prends le shampoing pour bébé au calendula parce que souvent celui-là, vous le retrouvez en promotion. Vous en avez deux pour 7 euros, ce qui revient à 3,50 le shampoing bio. Et quand vous connaissez le prix des shampoings bio, c'est quand même vraiment pas cher mais ça revient quand même beaucoup plus cher que ce que je vais vous dire après. Il euh, faut savoir qu'on a tous des types de cheveux différents et qu'il y a des shampoings qui vont aller pour certains et pas pour d'autres. Il hein. euh, y aura des galères dans, avant de trouver la bonne routine. Et du coup, moi, mes critères aujourd'hui, euh, c'est comme je vous l'avais expliqué sur la vidéo... Précédente, c'est que j'essaie de ne plus avoir de choses qui s'achètent chez Aromazone, parce que dès que je vais chez Aromazone, j'achète beaucoup trop de choses dont je n'ai pas besoin, parce qu'il y a plein de petits trucs pas chers que j'ai envie de tester, et voilà. Donc j'essaye de trouver des choses qui se trouvent à mon supermarché à côté, à mon marché bio, ou des choses comme ça. Alors, une solution pour laver les cheveux que j'ai utilisé pendant un petit moment, c'est la farine de seigle. Donc la farine de seigle comme la farine de pois chiche, c'est des farines euh, qui contiennent un peu de saponine dedans, donc il y a un agent lavant très doux, et concrètement moi je mélange 3 cuillères à soupe de farine de pois chiche avec un agent hydratant, et je m'étale ça sur la tête en massant bien, et surtout en n'oubliant aucune zone, parce que le gros problème de tout ce qui est poudre pour laver, que ce soit les poudres indiennes si vous connaissez, ou euh, tout ce qui est argile, eh ben vous allez voir qu'il faut prendre le coup de main pour euh, s'en servir parce que comme ça ne mousse pas, ça ne s'étale pas facilement, il faut vraiment euh, l'étaler vraiment soi-même sur toute la tête, au risque de se retrouver avec une seule mèche qui reste grasse euh, en séchant. Mais après, un ou deux ratages, en général, on n'oublie plus de partie de sa tête. Donc voilà, j'applique que en racine, il n'y a jamais besoin, même avec les shampoings classiques, il n'y a jamais besoin d'appliquer sur les longueurs. Ça se lave juste avec de l'eau, le but c'est juste de retirer le sébum qui est en trop à la racine. L'autre solution que j'ai découvert il n'y a pas longtemps pour laver ses cheveux, qui est vraiment pas mal, c'est le savon d'Alep. Alors le savon d'Alep, c'est un savon qui est surgras et qui moi me fait des cheveux tout doux. Moi ça me convient assez bien, donc je l'utilise comme un shampoing solide en fait, donc je le fais mousser sur, sur mon crâne et puis, et puis je l'applique. Alors ce qui est important avec le savon d'alep, mais vous pouvez le faire quoi qu'il arrive avec tous les autres types de lavage, c'est de faire un rinçage acide, c'est à dire que vous prenez du vinaigre, du vinaigre de cidre, vous en mettez un petit fond dans une bouteille et ensuite vous complétez avec de l'eau, et le dernier rinçage vous mettez juste la bouteille de vinaigre dilué sur votre tête parce qu'en fait le ph euh, du savon d'alep est légèrement basique et du coup pour retrouver le ph normal de votre cuir chevelu c'est bien euh, de mettre un petit peu d'acidité à la fin et en plus le vinaigre docide comme je vous l'ai dit c'est un peu l'ingrédient magique euh... Pour la peau comme pour les cheveux, euh, ça a énormément de propriétés, notamment euh, ça a des propriétés sur les pellicules, les démangeaisons. Ça fait briller les cheveux parce qu'en fait ça resserre les écailles, donc du coup ça les gaine. Bref, le rinçage au vinaigre de cidre, je vous le conseille vraiment. Et au niveau de l'odeur, bon déjà il est dilué, mais en plus dès que c'est sec, il euh, n'y a plus d'odeur. Ce que j'ai pas dit, c'est que la farine de pois chiches, je l'utilise éventuellement aussi en shampoing sec. Il y a beaucoup de farine que vous pouvez utiliser en shampoing sec, la maïzena aussi c'est pas mal utilisé. D'ailleurs la maïzena c'est souvent un des composants des shampoings secs industriels, donc c'est vraiment la même chose. Alors j'avoue que moi j'aime pas trop les shampoings secs en général, qu'ils soient chimiques ou naturels comme ça. J'utilise surtout pour, pour la mèche de devant, mais pour le reste j'aime pas trop. J'ai toujours l'impression qu'il en reste et ça me stresse. Donc voilà pour ce qui est de la partie lavage, maintenant euh, dans vos shampoings en général vous avez les soins qui sont inclus ou alors vous prenez des après-shampoings, des masques etc. Donc les soins que je fais en général c'est plus euh, comme je vous ai dit un produit hydratant et un produit nourrissant. Donc pour l'hydratant, moi je vous ai mis deux options là, vous avez le gel de lin comme pour la peau, hein. je vous expliquais dans l'autre vidéo comment je le fabriquais, je vous remettrai euh, la vidéo si vous voulez aller voir. Donc euh, je le fabrique juste avec des petites euh, graines de lin comme ça et ça revient ultra pas cher. Donc ça soit je vais le mettre directement euh, dans ma farine de seigle quand je fais mon shampoing, soit je vais me l'appliquer comme un soin, euh, ça graisse pas du tout les cheveux donc je peux me l'appliquer comme un soin, il y en a qui l'utilisent, en fait ça s'utilise même comme du gel d'Aloe Vera, il y en a qui l'utilisent pour texturer un peu les boucles etc. Donc quand je trouve que mes cheveux sont un peu raplapla voilà j'en mets sur mes mains et je chiffonne un petit peu comme ça et ça fait un super effet. Et l'autre option aussi c'est de le mettre dans une bouteille en spray, vous en mettez un fond, vous diluez avec de l'eau, vous secouez et ça vous fait un petit spray à mettre. Moi ça je vais plus l'utiliser après le brossage, quand après le brossage j'ai les cheveux hyper électriques comme ça et qu'il n'y a plus aucune forme. Je les remouille un petit peu avec ça et euh, ça leur redonne un petit peu de définition. Et la dernière chose, donc ça va être tout ce qui est corps gras, tout ce qui est nourrissant. En ce moment je suis à l'huile de germe de blé, euh, celle-ci elle est très nourrissante. Elle est un peu grasse, euh, c'est vrai que je préfère l'huile de jojoba mais comme je voulais tester celle là, bah en ce moment c'est celle-ci que j'utilise. Et puis pour l'hiver comme la peau et, euh, et les cheveux sont un peu plus secs, euh, bon c'est pas mal. Et donc ça concrètement je me fais un bain d'huile par semaine. Alors attention un bain d'huile, ça s'appelle bain d'huile mais il ne faut pas mettre sa tête dans une bassine d'huile. Hein. Euh, je vous montre comment je fais, en gros, il faut en étaler de l'huile sur ses mains et euh, coiffer ses cheveux avec, le répartir un petit peu sur, sur son cuir chevelu pour euh, bien euh, que, que le cuir chevelu soit nourri. Mais il faut que vous ayez une sensation comme si tous vos cheveux étaient gras à la fin, mais pas que ça dégouline du tout. Hein. Et donc ça, moi en général, la veille de faire un shampoing, euh, je le mets le soir sur mes cheveux, et le lendemain matin, je me lave les cheveux euh, normalement. Et donc des huiles, c'est comme pour la peau, vous en avez tout un tas qui ont plein de propriétés. Il y en a beaucoup qui aiment l'huile de coco. Il y en a beaucoup qui aiment l'huile de coco. Euh... Ah oui, et l'hydratant que j'ai oublié aussi, c'est que vous pouvez utiliser euh, du lait. Alors, lait végétal ou animal, euh, les deux sont hydratants. Euh, tout ce qui est crème fraîche et yaourt aussi, euh, pareil, végétal ou animal, ça marche aussi. Le lait, euh, je sais qu'il y en a qui en mettent un petit peu, un peu comme un après shampoing Moi, je vais plus l'utiliser euh, dans ma farine de pois chiches euh, pour faire ma tambouille pour euh, mon shampoing. Voilà, ensuite pour revenir à la question de la transition. Moi je pense qu'il y a bien un an où j'avais vraiment des cheveux, c'était un peu de la paille. Alors avec les soins, ça diminue un peu cette sensation. Je pense que si vous avez les cheveux courts, ça va beaucoup plus vite la transition parce que forcément vous vous traînez pas vos vieilles pointes. Voilà. Il y a aussi eu toute une période où j'ai travaillé à l'espacement des shampoings. Concrètement ça veut dire laisser ses cheveux graisser, se faire des coiffures euh, cache-misère avec euh, des tresses, des foulards et tout ce qu'on veut pour que ça se voit pas trop. Mais en gros, c'est pour envoyer le signal à votre cuir chevelu, euh, t'inquiète pas, je ne t'agresse plus, euh, tu n'es pas obligé d'envoyer autant de sébum. Ça prend du temps, mais au fur et à mesure, euh, ça va marcher il y en a même qui font des cures de sébum d'un mois, alors moi je ne l'ai jamais fait peut-être que je me ferai ça pour euh, quand j'en serai à la fin de ma thèse en rédaction et que je sortirai plus du tout, peut-être que je me ferai une cure de sébum en gros c'est un mois sans shampoing euh, parce que en fait le sébum c'est un soin euh, hyper bon pour vos cheveux et donc après vous avez des cheveux magnifiques à la fin mais il faut avoir tenu un mois avec une friteuse sur la tête. Un truc aussi qui aide à espacer les shampoings c'est de les brosser avec des brosses comme ça en poils euh, naturels alors ce qui est très connu c'est la brosse En poils de sanglier, celle-ci, je crois que c'est un nylon, je sais plus. Enfin, il y a des versions, oui, ma belle. <rire> il y a des versions comme ça euh, qui ne sont pas animales pour ceux que ça dérange. Donc, se brosser bien des racines vers les pointes, ça permet d'étaler un petit peu le sébum et de ne pas le concentrer euh, au... à la racine. Parce qu'en fait, ce qui graisse les cheveux, c'est le surplus de sébum, mais un petit peu de sébum sur les cheveux, le cheveu l'absorbe et euh, ça. C'est un soin. quoi. Donc, euh, Du coup, l'étaler, ça permet aux cheveux d'être gras moins vite. Bien sûr, pour ça, ça veut dire avoir une brosse propre. Moi, je la lave une fois par semaine à l'eau chaude et au savon. Il faut penser à nettoyer vos accessoires si vous voulez que euh, ça ne graisse pas vos cheveux plus vite. Donc, tout ce qui est oreiller, faut le laver régulièrement. Les brosses, euh, les bandeau, enfin tout ce que vous pouvez mettre dans les cheveux et alors ma soeur m'a dit euh, mais t'es marrante, euh, moi avec mes cheveux euh, je peux pas brosser avec ça sinon mes cheveux ils en sortent comme ça alors j'ai tendance à dire que plus vous avez des cheveux euh, frisés et crépus moins vous avez des problèmes de cheveux gras donc moins vous avez besoin mais euh, je vous avoue que pour ces questions là je vous mettrai d'autres chaînes en barre d'infos de filles qui ont des cheveux avec euh, d'autres textures et euh, qui vous conseilleront peut-être mieux que moi sur euh, ces questions là mais donc ma soeur qui a beaucoup de cheveux, des cheveux plutôt épais et ondulés, etc. Moi je lui conseille quand même euh, de les brosser et euh, à la limite après de soit les remouiller un tout petit peu, de les humidifier euh, ou de, les, de faire un petit spray avec euh, du gel de lin pour euh, leur redonner un petit peu de forme. Après moi j'ai pas de problème de nœud, j'ai des cheveux ultra lisses. Alors ça fait que j'ai désespérément zéro boucle, euh, voilà. Mais euh, j'ai aucun problème de nœuds. j'ai... Surtout depuis que je suis passée au naturel, j'ai plus de nœuds du tout. Mais euh, je sais qu'en termes de démêlant, ce que j'ai entendu pas mal, c'est euh, bah, que le vinaigre de cidre, ça a aidé à démêler. Que tout ce qui est produit hydratant, euh, notamment tout ce qui est lait euh, ou euh, gel de lin en après-shampoing, ça aide à démêler voilà à tester moi euh, j'en sais rien voilà je crois que j'ai à peu près fait le tour je vous mets en barre d'infos d'autres chaînes euh, d'autres youtubeuses qui parlent un petit peu de ces sujets là et notamment qui ont différents types de cheveux pour avoir des conseils spécifiques à, à votre type de cheveux après moi ce que je vous ai donné c'est des choses assez générales qui marchent un peu pour tout le monde après il y a des petites choses à savoir euh, peut-être euh, si on a des problématiques particulières mais globalement euh, si vous prenez un hydratant un corps gras nourrissant et euh, un truc qui lave et du vinaigre euh, en général c'est assez universel, ça marche pour tout le monde. Moi j'ai voulu vraiment vous partager des choses euh, pas chères. Alors voilà, ça si vous vous avez un chat qui est passionné par vos cheveux, c'est pas très bon <rire> pour les cheveux de laisser vos chats jouer avec, mais bon, hein, c'est tant pis. Bon voilà, je disais que moi je voulais vous présenter quelque chose de vraiment pas cher, de facile à faire. Mais il euh, y a mille autres soins que vous pouvez faire. Il y a mille autres produits qui existent. Si vous avez envie de creuser, vous pouvez aller voir les autres chaînes en barre d'infos. Et n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Notre... Notamment une vidéo sur euh, les produits ménagers euh, simples. Alors pareil, vous aurez encore du vinaigre dans l'histoire, mais je vous en dis pas plus pour le moment. Et on se dit à très vite